J'enregistre la suite du TD envoyé à attendre versus protocole fenêtré. Alors, euh, j'avais expliqué globalement la durée d'échange d'une trame et de son acquittement. Donc, je, je reviens un petit peu sur mes explications, le schéma explicatif ici. Donc l'idée c'est qu'on envoie une trame, et entre le moment où vous envoyez la trame et le moment où elle est effectivement reçue par l'autre poste, par exemple ici B, il va s'écouler finalement 240 millisecondes secondes qui sont dues à la latence sur votre ligne. Donc, lorsque B reçoit la trame, il est censé renvoyer un accusé de réception, positif ou négatif éventuellement, hein, qui va lui également mettre 240 millisecondes secondes avant d'être totalement réceptionné par A. Donc, il va s'écouler finalement ici 240 millisecondes secondes pour les deux temps d'attente. Soit vu par A ou par B, c'est différent mais c'est symétrique un petit peu. Et également, il va s'écouler 84 millisecondes et 4 millisecondes pour les données et respectivement les ACK, que ce soit émission ou réception d'un ACK ou émission et réception des données. Alors si on fait le calcul rapidement, vous devriez obtenir normalement un temps de 68 millisecondes pour la totalité du protocole envoyé à attendre pour. Un paquet pour une trame donc cet envoi il va être fait pour chacune des données donc on va répéter ce schéma là un certain nombre de fois pour envoyer les données. Donc On remarque tout de suite qu'on va attendre énormément de temps par rapport au temps réellement utilisé pour l'envoi. D'accord. Alors le débit réel finalement on peut le calculer assez facilement on a envoyé 1344 octets soit 10752 bits en une demi seconde donc vous allez finalement avoir ici de l'ordre de 19, 19 kilobits de données envoyées chaque seconde, puisqu'on va envoyer de l'ordre de deux, deux éléments de données toutes les secondes. Alors on est à peu près sur une demi-seconde, finalement. Alors, ça, c'était pour le débit réel obtenu. Mais on n'a pas calculé le débit. Donc, ça, c'est le débit nominal, quand il n'y a pas d'erreur. Mais finalement, le débit utile... Si on enlève l'ensemble des entêtes, dont on a parlé également en TD, vous allez pouvoir soustraire l'ensemble des entêtes Ethernet, IP, UDP et le protocole interne, d'ailleurs, qui était précisé. Donc ça fait 18, 20, 8 et 20 également octets qui sont supprimés. Donc vous allez passer de 1344 octets à 1280 octets. Soit quand on fait le même calcul et on remplace 1344 par 1280, vous obtenez un débit finalement utile de 18 kilobits par seconde, qui est encore plus faible que le 19 kilobits, qui est lui-même à comparer au, Je rappelle les données de départ. On est sur un débit de départ qui était de 28 kilobits. Donc, il est largement divisé par... Là, il est divisé en l'occurrence par quasiment 10. J'avais expliqué rapidement à la question 5 le principe du bit alterné. Le problème principal, c'est pourquoi on met en place un protocole de bit alterné. Alors, je cache cette partie-ci. Et donc, j'imagine que A envoie des données et ne reçoit pas d'ACK. Donc, A envoie, ne reçoit rien. Donc, du point de vue de A, on peut émettre deux hypothèses. Soit A a envoyé les données, B les a reçues, et B en retour a envoyé un un ACK positif, on a que le positif. Mais cet ACK est peut-être perdu. Par conséquent, A n'a pas connaissance que B a bien reçu les données. La deuxième hypothèse consiste à dire A a envoyé les données, mais les données ont été perdues. Alors, encore une fois, quand je dis perdu, c'est simplement peut-être une trame Ethernet qui a été erronée et qui a été supprimée. De ce fait, B n'a pas connaissance que A a envoyer envoyé des données et n'a pas, en contrepartie, envoyé un ACK qui soit positif ou négatif. d'accord. Donc, que fait A dans ce cas Soit il renvoie deux fois la donnée associée, avec le risque que B ait dans ce cas-là un duplicat. Donc, il va, B va se retrouver à concaténer deux fois le même, la même information. Ou on peut prendre l'autre hypothèse, hypothèse, dire finalement, A ne renvoie pas deux fois les données, mais dans ce cas-là, B va avoir un manque. B va perdre de l'information. Par conséquent, le protocole de bit alterné que je ne détaille pas ici, consiste en à envoyer des ACK en fonction des paquets pairs ou impairs, des ACK qui correspondent à la valeur paire ou impair selon le type de paquet envoyé. Donc si on envoie un paquet pair, B doit envoyer par exemple, un ACK pair, ça peut être un exemple. Et si on envoie un ACK, euh, envoie un paquet impair, donc B renverra un ACK impair. Alors. Que peut-il se passer en cas de perte Si A envoie une donnée paire et ne reçoit pas d'ACK paire au bout d'un certain laps de temps, les deux hypothèses qui sont ici sont valides, A va renvoyer les données. Et lorsque B va recevoir les données, il va envoyer l'ACK associé au fait que le paquet de départ soit paire ou impair. Donc l'idée principale ici, c'est de se dire que finalement, si A envoie un paquet paire, qu'on ne reçoit pas un ACK pair, mais un ACK impair, il s'agit d'un ancien ACK, et donc pas de l'ACK du donné actuel. Donc il faut renvoyer à nouveau la donnée paire. Et si on reçoit un ACK pair de la part de B, ça veut dire qu'il a acquitté le paquet pair qu'on avait précédemment envoyé. Donc tant qu'on n'a pas reçu un ACK correspondant à la parité de ce qui a été dernièrement envoyé, on recommence. Arriver à l'exercice 6 euh, sur le, le protocole envoyer et attendre. et je vais le comparer à un protocole dit Alors, on a décidé, on a discuté tout à l'heure du fait que envoyer-attente prenait énormément de temps. Pourquoi Simplement, vous envoyez, vous, vous attendez. Et vous recevez la CK, vous pouvez envoyer uniquement la donnée 2 qu'à ce moment-ci. Par exemple, ici, je pourrais très bien dessiner une donnée 2. Envoyer pour la suite des données. Évidemment, il y aura un ACK2 qui apparaîtra par la suite derrière. Donc, ça continuera en termes de fluidité. L'idée du protocole fenêtré, c'est la suivante, c'est se dire, vu qu'on perd un nombre de temps à attendre, autant envoyer les données au fur et à mesure, en sachant très bien que l'ACK1, il, il va nous parvenir que peut-être au moment où on envoie le septième paquet ou la septième trame plutôt ici. Donc si j'envoie les données 1, que j'attends la CK1, bah, autant envoyer la donnée 2, 3, etc., jusqu'à par exemple la 7. D'accord il faut, il faut envoyer la totalité de données, et on sait qu'on ne recevra la CK1 que lorsqu'à priori on est en train d'envoyer la donnée numéro 7. Alors, il y a une hypothèse importante, c'est que jusqu'à présent, sur les cas précédents, finalement j'étais sur une liaison dite alpha duplex. Désormais, je vais m'imposer une règle, c'est que j'ai une liaison dite « full duplex ». Je suis capable à la fois d'envoyer et en même temps de recevoir. Mais ça impose deux canaux. Il faut être capable d'envoyer et de recevoir sur deux canaux différents. d'accord Plutôt comme ceci, pour faire le temps. Donc, Au moment où vous recevez la CK1, vous êtes déjà en train d'envoyer la CK7. Il ne faut pas que la CK1 entre en collision avec le paquet 7. La première question qui est posée ici, sur les questions 6, c'est de connaître la euh, taille des données allouées finalement. Alors pourquoi allouer des données et Tout simplement parce que vous allez devoir envoyer des paquets, des trames, et ces données où vous êtes sûr de ne pas pouvoir recevoir la CK avant un certain laps de temps. Donc il faut les conserver dans un buffer circulaire. C'est-à-dire que je vais garder la donnée 1, la donnée 2, puis la donnée 3, au fur et à mesure des envois qui sont réalisés ici. Je vais les conserver dans un buffer. 4, 5, 6, après on voit par exemple, et au moment où je suis en train d'envoyer la 7, normalement, je vais avoir euh, la CK1 qui va me dire, c'est bon, la, la donnée 1 est positive, donc je pourrais placer la donnée 7 à la place de la 1. Et ainsi de suite, si je continue dans le temps, normalement, je recevrai la CK2, par exemple ici, au moment où je suis en train d'envoyer la donnée 8. Par conséquent, si la CK est positive, je peux remplacer... La, la, donnée par, euh, la donnée 2 par la donnée 8, puisque je n'ai plus besoin de conserver la 2 pour un réenvoi si euh, la CK avait été négatif Donc j'ai besoin finalement de stocker ici un certain nombre d'éléments. Alors le calcul est assez simple. Si vous avez une fenêtre de 548 millisecondes et que vous envoyez une trame toutes les 84 millisecondes, finalement vous êtes de l'ordre de 6,76 trames. Alors on peut arrondir à 6. Si on suppose qu'on euh, stocke après envoi, ce peut pas une hypothèse, mais on peut avoir aussi arrondir à 7 en se disant il faudra au moins 7 cases. Là, je vous ai fait l'exemple pour 6, en montrant qu'effectivement, ça pouvait fonctionner euh, après envoi. Donc là, les données allouées, finalement, vous allez faire calcul de nombre de trams. Bon, prenons les temps de 6 trames, Il faudra multiplier par la quantité de données qui est demandée. Et là, en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises doit conserver, en fait, euh, à mon souvenir, c'était 1300 octets. Alors, pourquoi 1300 octets En fait, il y a 1280 octets de données. Mais je vais également conserver les 20 octets du protocole. D'accord d'où les 1300 octets. Ça fait 7800 octets pour le buffer. J'arrive à la... Question 7, concernant effectivement les problèmes de perte de trame dans les protocoles fenêtrés. Donc là, on suppose qu'on a un buffer pour A, qui est de taille minimale. Donc A, grosso modo, qui est toujours ici, envoie des données à B, qui est toujours là, en utilisant un buffer, c'est-à-dire qu'elle va envoyer la donnée 1. La trame 1, puis la 2, puis la 3. Et à chaque fois que les données sont envoyées, elles sont stockées dans son buffer d'émission. Par exemple, ici, A est en train d'envoyer la trame 7 lorsqu'il reçoit les ACK, ce qui permettrait normalement de libérer le buffer de 1 s'il si reçoit un ACK positif. Alors ici, on va supposer à la question 7 qu'on reçoit non pas un ACK, mais un NACK, un non-ACK donc c'est un ACK négatif Donc on se dit qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on reçoit un ACK négatif ben, normalement vous êtes censé renvoyer la donnée 1 c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous recevez l'ACK négatif vous devez vous dire je vais renvoyer la donnée 1 et donc je ne peux pas libérer la donnée 1 elle est encore en mémoire parce que je ne sais pas si par la suite lors de la prochaine fenêtre je vais avoir un ACK positif ou non quelle sera la, la valeur de la CK Donc, Je suis censé à nouveau renvoyer 1 et potentiellement renvoyer d'autres données. Je pourrais renvoyer par exemple la donnée 7 en totalité, ou la 8 ou la 9, sauf que j'ai prévu d'avoir un buffer de taille minimale. Alors Là, on voit qu'il y a un problème. Si j'ai un buffer de taille minimale, ça veut dire que si je ne supprime pas la donnée 1, je ne peux pas la remplacer. On peut recevoir des inscriptions d'exception, mais l'idée, c'est d'avoir une suite de nombres qui est croissante et continue. C'est-à-dire que vous n'ayez pas de, euh, de saut ici. Donc, dès que la donnée 1 n'est pas validée, vous êtes bloqué. Même si vous validez la donnée 2, la donnée 3, la 4, etc., vous êtes bloqué parce que la donnée 1 n'est pas validée. Donc, vous travaillez modulo 6, finalement, ici, en termes de, de valeur. Donc, on va devoir renvoyer 1, attendre, et attendre la CK, en espérant que la CK, la de seconde fois, soit positif. Supposons que ce soit un CK positif. Mais pendant ce laps de temps-là, vous allez perdre en finalement 168 millisecondes. 568 millisecondes qui correspondent finalement au temps de réenvoi du 1 jusqu'à la réception de la CK associée à 1. Donc vous savez que si vous perdez des données, vous êtes finalement perdant en temps de l'ordre d'une de demi-seconde ici, la latence sur la ligne. Donc si je perds des données, je perds ce temps-ci. Combien de temps on peut réémettre avant d'être bloqué Mais en fait, on ne peut pas émettre tant qu'on n'a pas reçu l'ACK. Donc, on va rester bloqué. Par contre, une chose qui est intéressante, je peux très bien perdre le 1 et également le 3. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain laps de temps, je vais recevoir les données. Alors, je vois pas le ctl que je ne peux pas le faire. Mais je peux très bien recevoir des non d'ACK. d'autres, par exemple le 2, le 3, le 4, il pourrait tous être négatifs. Eh bien, je suis en phase d'attente ici. Je suis en mode, en mode attente. Donc je peux très bien à ce moment-là renvoyer le 2 le 3, le 4, le 5, jusqu'au 6, parce que même s'ils étaient tous négatifs, je suis en mode attente, donc je peux les renvoyer au choix ou en totalité, peu importe. Ici. Je ne perdrai pas plus de temps, puisque ces paquets sont dans la même fenêtre. Ils sont finalement inclus dans les 568 millisecondes. Dans les mêmes 568 millisecondes sur lesquels je peux les renvoyer. Donc Si je perds le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, par exemple, ou le 1 et le 3 uniquement, eh bien, je peux les renvoyer pendant un certain laps de temps, puisque je suis en attente. Donc, je perds un paquet, ou la totalité des paquets sur une fenêtre, ça ne fait pas perdre plus de temps que les 568 millisecondes actuellement perdues. Donc, je vais reprendre le TD envoyé et attente versus protocole fenêtré. Donc, dans l'exercice 1, on voyait effectivement les différences entre le protocole envoyé à temps et le protocole fenêtré.